Vous l'attendiez, ce petit comparatif Entre l'Apple Watch Series 7 et la Galaxy Watch 4 Je ne sais pas vraiment pourquoi vous attendez ce comparatif Peut-être vous allez changer de téléphone Et que vous hésitez entre un iPhone ou un téléphone Android Et que vous voulez ajouter à ce changement de téléphone Une montre Car oui, je le rappelle, l'Apple Watch est compatible qu'avec des iPhones Et la Galaxy Watch 4 est compatible qu'avec des téléphones Android Mais on va quand même les comparer On va voir pour une personne qui a comme moi un iPhone et un téléphone Android Laquelle est la mieux Laquelle je préfère Bref, comparez Bye, oh. parlons d'abord de la différence de prix entre la Galaxy Watch 4, qui existe aussi en Galaxy Watch 4 classique, et l'Apple Watch Series 7, qui existe en petit format, grand format, avec des options cellulaires, ou non. Commençons par la Galaxy Watch 4. Il va y avoir déjà plusieurs versions, plusieurs options, etc. Le moins cher, c'est le petit format, sans du coup la possibilité d'avoir la 4G, juste la version GPS, il est à 279 euros. Ensuite, si vous voulez avoir le format du dessus, toujours en Galaxy Watch 4, le format 44mm, c'est en version GPS seulement à 309 euros puis dans les deux mondes si vous voulez ajouter l'option cellulaire vous mettez 50 euros de plus ensuite vous allez avoir la galaxy watch 4 classique qui elle démarre à 379 euros 60 euros de plus pour le petit format qui est en 42 mm et le grand format en 46 mm est à 409 euros en gps pareil 100 euros de plus pour avoir du coup la version cellulaire concernant l'apple watch déjà on va être sur des prix de départ plus chers, plus comparable à la galaxy Watch 4 classique car l'Apple Watch Series 7 démarre à 429 euros pour le petit format version GPS c'est du 41 mm le grand format 45 mm démarre à 459 euros pour la version GPS et ça c'est démarre parce que c'est sur la version simple avec un bracelet simple et un alliage d'aluminium vous allez pouvoir avoir différents matériaux différents styles pour chacune des montres il y a même des partenariats avec Hermès Nike etc qui font grimper le prix et ça c'est pour les versions GPS si vous voulez version avec 4G c'est 100 euros de plus par montre. Donc, grosso modo, le prix le plus bas de l'Apple Watch Sherry 7 c'est le prix le plus haut de la gamme Galaxy Watch 4. Regardons maintenant le design. Maintenant, parlons de la différence de ce design. Je vous le disais déjà, le point numéro un, c'est la compatibilité, savoir si vous avez un iPhone ou un téléphone Android pour savoir laquelle acheter. Mais après, il y a vraiment là deux écoles de design entre l'Apple Watch et la Galaxy Watch. Pourquoi Parce qu'une est rectangulaire et une est circulaire. Avec l'Apple Watch Series 7, Apple nous dévoile un petit renouveau au niveau du design de ses Apple Watch par rapport à la 4, 5, 6. On va voir un écran plus grand, un écran qui va potentiellement nous proposer 20% de surface d'affichage en plus que la série 6. On est sur ce qui se fait le plus beau en montre rectangulaire, je vais pas vous mentir. L'écran est plus grand, il est un petit peu courbé ce qui permet de donner vraiment une impression de borderless, de montre sans bordure, simplement un écran. Cet écran est d'une très bonne qualité parce que on reste sur un écran Retina OLED qui va permettre le Always On avec une très bonne luminosité. Le grand format de l'Apple Watch à 45 mm comme j'ai, mesure 45 mm de haut, 38 mm de large avec une épaisseur de 10,7 mm pour un poids de 38,8 grammes sans le bracelet. C'est un écran de 396 par 484 pixels et mesure à peu près 1,9 pouces. On aura donc l'impression d'avoir un simple écran sur le poignet avec la possibilité de naviguer à la fois en tactile et à la fois grâce à la petite couronne rotative qui a été du coup imposée et limite créée par Apple sur les montres connectées depuis l'Apple Watch. A l'arrière on va retrouver un cardio mètre et surtout toute la technologie que Apple a mis en place les années précédentes c'est-à-dire un ECG, un capteur de SPO2 etc etc. En bas à droite on va retrouver un bouton et les bracelets sont des bracelets Apple c'est à dire que vous ne pourrez pas utiliser les bracelets d'autres montres connectés vous devrez acheter les bracelets de cette technologie qui a été mise en place par Apple contrairement à ce qu'on va pouvoir trouver sur la Galaxy Watch 4. La Galaxy Watch 4 classique elle va en plus de ce format circulaire avoir tout autour de l'écran une bague rotative qui va permettre aussi une navigation bah, plus intuitive et surtout un design plus costaud. Les dimensions du grand format de la Galaxy Watch 4 classique, comme j'ai, sont 45,5 mm sur 45,5 mm avec une épaisseur de 11 mm. On est donc sur à peu près la même épaisseur et globalement une dimension qui se ressemble. L'écran de la Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch 4 classique est un écran super AMOLED avec aussi Always On. C'est un écran de 1,4 pouces sur le grand format contre 1,2 pouces sur le petit format. C'est un écran de 454 par 454 pixels. Concernant les matériaux, la Galaxy Watch 4 normale est en alliage d'aluminium Et la Galaxy Watch 4 classique en acier On va retrouver après deux boutons plats sur les côtés de la Galaxy Watch 4 Que ce soit classique ou normal, Et à l'arrière un cardio mètre qui va aussi embarquer un ECG, un tensiomètre, capteur de SPO2 On va revenir bien entendu sur les technologies qu'il y a dans chacune des montres C'est difficile à dire du coup quel écran est le plus agréable à utiliser Moi je suis plus montre circulaire, je vais pas vous mentir Sauf que voilà, j's... mon téléphone principal c'est un iPhone Donc euh, c'est difficile c'est dommage que la Galaxy Watch 4 soit pas compatible avec un iPhone, mais dans le design, dans l'usage je préfère une Galaxy Watch 4 qu'une Apple Watch parce que ça ressemble un peu plus à une montre qu'une montre connectée mais c'est vrai que l'Apple Watch Series 7 est très très belle et après c'est même difficile à dire quel écran est plus grand parce que on n'utilise pas vraiment pareil un écran circulaire qu'un écran carré, en tout cas au niveau design les deux sont vraiment très belles et on a ce qui se fait de mieux au niveau montre rectangulaire pour l'Apple Watch et au niveau circulaire pour la Galaxy Watch 4. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Alors, niveau caractéristiques techniques, est-ce que ça se vaut Ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que vous recherchez, etc. Mais grosso modo, on va avoir quand même pas mal de choses similaires. Rien qu'au niveau de l'étanchéité, on va être sur quelque chose de très proche. Les deux montres sont résistants jusqu'à 5 ATM. Auront des capteurs tels que accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, ECG, capteur de SPO2, un processeur assez puissant pour faire tourner Wear OS d'un côté et Watch OS 8 de l'autre, le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi, la boussole, bref, on aura tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne montre connectée au niveau des matériaux je vous le disais alu acier etc titane sur l'apple watch est disponible ça existe sur la galaxy watch 4 on a du coup de l'alu de l'acier je crois qu'il y a même un modèle en titane qui est sorti aussi pour ce qui est du verre, apple a annoncé avoir amélioré ils son vert la protection de son verre contre les rayures contre les chocs et a aussi ajouté une résistance à la poussière ip 6 x le verre de la galaxy watch 4 on l'a vu il est assez résistant aux rayures hein, j'ai fait un crash test dessus mais on n'a pas cette norme aussi IPX6 pour la résistance à la poussière. Qu'est-ce qu'il y a aussi de plus sur la Galaxy Watch 4 C'est le tensiomètre si vous avez un téléphone compatible ou si vous téléchargez de façon alternative l'application Samsung Health Monitor. Vous aurez du coup le tensiomètre en plus et le CG. Le CG est disponible sur l'Apple Watch. On aura aussi le nouveau capteur qui va permettre de capter la composition corporelle sur la Galaxy Watch 4. Donc niveau santé, on a quand même deux capteurs en plus sur la Watch 4 qui... Il n'y a pas sur l'Apple. Mais après, au niveau des fonctionnalités, vous allez voir, on va en parler. La compatibilité téléphone et montre. Ah là, le point sera Apple. On y va. Qu'en est-il maintenant de la prise en main Je vous le disais, pour moi, il y a quand même beaucoup plus d'interconnexion avec le téléphone, avec l'iPhone sur l'Apple Watch. L'Apple Watch est pour moi vraiment avec WatchOS, WatchOS 8 notamment, vraiment un prolongement de votre iPhone. Vous pourrez pratiquement faire la même chose sur votre Apple Watch que sur votre iPhone. Que ce soit au niveau des applications, dans la réponse aux SMS, dans la réponse aux messages, bref, même le système d'exploitation WatchOS est pensé comme le système d'exploitation d'un iPhone. On est sur une version Watch de l'iOS. C'est vraiment un prolongement, on sait qu'on est sur le même type de produit. Le même créateur la, le, la, la même façon de penser Sur la Galaxy Watch 4 On est sur du Wear OS Et c'est tellement généraliste Tellement adapté à tous les téléphones Android Que ce soit des téléphones Samsung Obo, peu importe Que on ne peut pas avoir vraiment autant de cohésion Entre la montre et le téléphone Pour moi sur la Galaxy Watch 4 On est vraiment sur une des meilleures montres 2021 Pour euh, les téléphones Android Mais c'est vrai qu'on n'est pas autant sur un prolongement du téléphone Il en va de soi que c'est une montre connectée Qui va vous permettre de faire beaucoup de choses Wear OS 3 est un très bon système d'exploitation et c'est vraiment une montre agréable à prendre en main. Après, au niveau de l'autonomie, il y a quand même un petit avantage niveau Samsung. La Galaxy Watch 4 n'a pas une très grande autonomie, je vous le disais. C'était aux alentours d'un jour, un petit peu moins si vous l'utilisez d'usage intensif. Mais l'Apple Watch, ah, c'est encore pire. quoi. On est aux alentours des 18 heures, voire aussi moins si on l'utilise vraiment comme le prolongement du téléphone. Mais l'Apple Watch a un petit avantage, c'est la recharge plus rapide. Je ne dirais pas qu'on est sur de la charge rapide encore. En 45 minutes, vous pourrez faire de 0 à 80% avec l'Apple Watch Series 7. Le temps de charge entière d'une Samsung Galaxy Watch 4 est plutôt aux alentours de 1h30 contre 1h sur l'Apple Watch donc voilà déjà mon point de vue sur ces deux montres en plus de ça s'ajoutent les fonctionnalités qu'on aura sur la Samsung comme je vous le disais le tensiomètre et aussi la possibilité de faire notre body scan et sur l'Apple Watch des fonctionnalités qu'on ne retrouvera pas sur la Samsung c'est tout ce qui est lié du coup à l'excès système d'Apple, Apple Music etc on pourra mettre à la fois Apple Music sur l'Apple Watch avec Spotify et alors que bah, du coup de l'autre côté il n'y aura pas tout, toutes les applications Apple ne seront pas sur la Galaxy Watch. Alors maintenant, laquelle choisir Laquelle choisir Bah déjà je vous l'ai dit, si vous avez un iPhone, l'Apple Watch, si vous avez un téléphone Android, c'est la Samsung. Mais laquelle personnellement, je choisirais Bah ça va, ça va être difficile aussi à vous dire. Les deux montres sont des très belles montres. Vous n'allez pas forcément économiser beaucoup plus d'argent à aller sur une Galaxy euh, Watch 4 classique. Vous économiserez néanmoins beaucoup d'argent à aller sur une Watch 4 normale par rapport à une Series 7. Après je vous le disais, j'ai comparé la Series 7 par rapport à une SE. Et c'est vrai que moi dans, bah, dans ma vie, dans ma vie de tous les jours, déjà il n'y a pas assez d'autonomie sur les deux. Mais surtout dans ma vie de tous les jours j'ai mon iphone en téléphone principal je suis habitué à ios donc je vais je vais plus m'orienter sur une apple watch je suis vraiment deck parce que avant lorsqu'il y avait la galaxy watch 3 je l'utilisais avec mon iphone et donc j'étais vraiment plus avec une galaxy watch 3 qu'avec une apple watch là la tendance est inversée moi, moi ce qui m'embête sur apple c'est qu'il y a très peu d'évolution entre chacun des modèles donc partir sur une se c'est suffisant c'est suffisant pour faire la plupart des choses qu'une apple watch 7 pourra faire dites moi si on vous proposerait un iphone plus une apple watch Watch ou un téléphone Samsung qui a le même prix qu'un iPhone Avec une Samsung, vers quel duo vous irez Dites-moi ça en commentaire Mais voilà, c'est un comparatif difficile parce que c'est pas vraiment comparable Mais avec Wear OS 3, la Galaxy Watch 4 commence à arriver pratiquement à un ou deux étages en dessous de l'Apple Watch Mais elle se rapproche vraiment en espérant que ça va continuer dans ce sens Voilà les amis pour le comparatif En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne